Parfait. Donc, euh, je vais commencer. Euh, comme je disais, merci d'être là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme VIA. Euh, donc, c'est une plateforme là, pour faire des webinaires comme aujourd'hui. Euh, c'est possible donc d'utiliser le clavardage là, comme vous l'avez fait. Euh, pour euh, me poser n'importe quelle question, mais vous pouvez aussi, euh, donc il y a quelques options, vous pouvez aussi lever la main si vous voulez prendre parole. Donc, euh, quand vous regardez là, euh, dans le haut à gauche de votre écran, une petite main, euh, donc pour lever la main et euh, par la suite, si vous voulez, là on n'est pas beaucoup, donc si vous voulez ouvrir votre micro puis euh, poser une question, il euh, n'y a aucun problème, même chose pour ouvrir votre caméra. Donc, n'hésitez euh, surtout pas à euh, prendre la parole et à poser vos questions. Euh, c'est juste lorsque vous avez terminé euh, votre intervention, ne pas oublier là, de fermer son micro et de baisser sa main. Donc, c'est peut-être les, euh, les outils ici pour intervenir dans VIA. Sinon, c'est aussi possible, dans le fond, si vous voulez, euh, je ne sais pas, le montrer euh, euh, que, que vous êtes en accord ou en désaccord, il y a des outils d'annotation. Ça, c'est dans le bas à gauche. Donc, les gens utilisent souvent le crochet, par exemple, pour dire s'ils sont d'accord. Donc, n'hésitez pas à utiliser les outils d'annotation pendant la présentation et à me poser là, les questions que vous avez au fur et à mesure. Donc, on trouvait ça important aujourd'hui de faire un, un webinaire pour vous présenter les nouveaux sites du Récit de l'Univers social. Donc, euh, je vais commencer, dans le fond, en, en vous rappelant peut-être, euh, le, pour le site euh, central du Récitus, donc euh, recitus.qc.ca. J'imagine que vous avez vu euh, le changement. Euh, il y a quand même un gros changement visuel. Donc, là, ici, on voit la page d'accueil, euh, où est-ce que, bon, euh, on essaie de mettre en, en lumière là, plusieurs ressources. Et ce qui est en fait important, c'est le menu en haut, donc euh, du site restus.qc.ca. Euh, dans la section « formation, c'est là que vous allez avoir accès, dans le fond, à, soit à nos webinaires, soit au parcours de formation euh, qu'on a fait euh, sur la plateforme Campus Récit. Euh, c'est aussi dans cette section-là qu'on vous explique euh, c'est quoi les badges et euh, aussi il y a euh, toute notre offre de services de formation, puisqu'on va dans, donc dans plusieurs commissions scolaires, donc c'est vraiment dans cet onglet-là qu'on retrouve l'offre de formation qu'on donne tant en congrès que dans les commissions scolaires. Dans la section technologie, c'est là que vous allez retrouver peut-être des dossiers un petit peu plus vraiment réfléchis, des textes plus didactiques qui proposent des démarches. Euh, je pense à des démarches pour l'utilisation de la réalité virtuelle, l'analyse iconographique en histoire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller donc dans la section « Technologie euh, ». Je vais vous montrer plus particulièrement la section « Ressources » et la section euh, « vidéo tout à l'heure. Euh, pour continuer, dans la page d'accueil, lorsqu'on la déroule, euh, on a quand même tenu, là, à laisser, là, une section à ne pas manquer. Donc, euh, c'est dans cette section que vous allez retrouver vraiment nos sites forts. Donc, euh, un lien direct vers les parcours de formation qui sont sur euh, la plateforme Campus Récit. Euh, les liens vers les webinaires, donc euh, vous pouvez les retrouver aussi sur la page d'accueil. Euh, pour le secondaire, il y a la communauté. Euh, mais pour vous, donc, pour le primaire, il y a un lien direct vers Société et territoire sur la page d'accueil du site central du Récitus. Euh, si je continue, la grosse nouveauté, en fait, là, sur le site recitus.qc.ca, c'est euh, qu'on a décidé, là, on a on trouvait qu'on avait vraiment, vraiment beaucoup de ressources. On s'est dit qu'on allait toutes les répertorier à un, euh, à un seul endroit, donc sur le site central, et on allait les catégoriser. Là, euh, bon, on pourrait sélectionner, donc, dans ressources primaires ou secondaires, et par la suite, là, dans le cas euh, du, euh, du primaire, toutes nos activités sont classées par société. Donc, on aurait la société euh, vers 1500, euh, les Iroquois vers 1500, les algonquiens vers 1500, les Incas, etc. Donc, euh, première manière de chercher les ressources euh, dans Ristus, c'est par matière. Mais l'autre manière de chercher, c'est aussi par technologie. Donc, si jamais vous avez entendu parler d'une tâche euh, sur le croquis notes par exemple, mais c'est aussi possible de chercher euh, toutes les tâches vraiment par la technologie. Donc, dans la technologie, il y a croquis -notes, il y a réalité virtuelle, il y a jeu sérieux. Donc, euh, il y a vraiment plusieurs catégories. Je pense que ça vaut la peine euh, d'aller faire un tour là, dans la section Ressources. Euh, autre nouveauté, on a notre chaîne YouTube. Donc, euh, la chaîne YouTube, c'est euh, assez simple, là. vous allez sur youtube.com baroblique recitus, mais on a décidé d'intégrer les vidéos YouTube là, à même le site central. Donc, encore là, euh, toutes les vidéos sont classées par société. Donc, euh, lorsqu'on clique sur une société, on va voir s'afficher euh, toutes les vidéos qui sont liées à cette société-là. Donc, des fois, ça peut euh, faciliter votre recherche là, quand il le temps hein, de chercher une vidéo. Euh, Peut-être vous rappeler, dans le fond qu'une fois euh, que, que vous avez créé un compte, soit sur le site resitus.qc.ca, soit sur le site primaire.resitus.qc.ca, ou pour celui au secondaire, document avec un s.resitus.qc.ca, peu importe, c'est un seul et même compte pour nos trois sites. Ça, on y tenait beaucoup là, pour que pour que ce soit plus facile pour les enseignants. Donc, qu'est-ce que ça fait euh, avoir un compte? C'est euh, simplement, en fait, avoir accès à l'ensemble des ressources, donc avoir accès aux pistes de solutions, donc euh, au corriger des activités. Euh, et euh, même des fois, là, il, y a, euh, il y a certains diaporamas qui sont disponibles selon euh, les ressources. Donc, c'est... Euh, en fait, nous, on veut que nos ressources, je pense, soient le plus possible diffusées, mais bon, les corriger, on les laisse sous protection. Est-ce que vous avez des questions par rapport? Là, je parlais juste là, du site central, euh, restitus.qc.ca. Oh, quelqu'un qui utilise l'outil de validation avec le crochet, j'aime ça, super. Donc, Ghislain, ça va? Les autres, c'est bon? Ah, bonjour Rachel, bienvenue. Donc, je continue, là, j'entre dans le vif du sujet. Rachel, elle arrive juste à temps. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, j'imagine c'est parce que vous enseignez aux primaires que vous pouvez me confirmer dans le clavardage si vous enseignez au primaire ou par un crochet dans la diapositive, là, si vous êtes rendu habitué. Donc, Giseline, tu aides, ok, des enseignants, super. Rachel, toi, donc, tu enseignes euh, au primaire super. Donc, le site Société et territoire, il a vraiment été euh, construit, CP, primaire et secondaire, mes profs de secondaire Ok, parfait, donc plusieurs profils intéressants. Donc le site société et territoire euh, a vraiment été construit là, euh, sous la forme de fiches d'information. Donc si vous connaissiez déjà l'ancien site, là, donc j'ai mis euh, un visuel euh, de l'ancien site primaire.restus.qc.ca, euh, En fait, là, on a repris les mêmes 400 fiches d'information et on les a juste euh, on a changé, dans le fond, si vous voulez, l'enveloppe euh, web là, pour que euh, le site soit visuellement euh, plus joli, je dirais, et peut-être un peu plus même euh, convivial. Donc, on a conservé les cartes en fiche, Les mille images sont toujours présentes. Même chose pour les vidéos. Euh, je vais vous rappeler aussi que tous les textes sont sous licence Creative Commons. Donc, euh, vous pouvez les utiliser en classe sans problème. Vous pouvez les imprimer. Euh, vous pouvez les modifier aussi tant que, dans le fond, tout ça est fait dans un usage non commercial et bien sûr, bon, notre licence euh, euh, précise que euh, c'est sûr que c'est mieux, dans le fond, de, bien sûr, d'écrire la source quand vous prenez euh, les fiches de sociétés et territoires. Donc, peut-être vous rappelez le contexte, euh, la manière dont les fiches ont été euh, écrites. Donc, euh, ce sont vraiment des spécialistes euh, en histoire qui ont écrit toutes les fiches de sociétés et territoires mais elles ont été révisées par des enseignants là, pour s'assurer que le langage corresponde au niveau des élèves du primaire. Et donc, les fiches aussi, le, le niveau de complexité va évoluer. Euh, en, par exemple, pour les sociétés de 1500, euh, le langage là, et, la, et la longueur aussi des fiches est plus courte que lorsqu'on arrive en sixième année là, avec les sociétés par 1980. Donc, notre nouvelle page d'accueil, j'imagine que vous l'avez vue, en tout cas on en est bien fiers, là on aime bien le résultat coloré. Donc, comment ça décline le site? C'est toujours, je vais reprendre mon petit pointeur laser. Donc, lorsqu'on clique ici sur le bateau, ça nous ramène à la page d'accueil. Sinon, le site est vraiment divisé selon les compétences du programme. Donc, on a le premier onglet. Lire l'organisation d'une société sur son territoire qui correspond à la compétence 1. Donc, c'est ici qu'on va retrouver le, euh, toutes les fiches de, des 15 sociétés. Ensuite, on a interprété le changement pour la compétence 2. On a s'ouvrir à la diversité pour la compétence 3. Euh, on a les événements historiques, une dizaine d'événements historiques. Et encore une fois, les vidéos, le lexique. La banque d'images, que je vais vous parler un petit peu plus tard, et très, très important, euh, nos activités, donc qui se retrouvent dans activités. Donc, euh, j'imagine peut-être que vous l'avez vu, euh, les fiches, donc c'est un peu, euh, ça ressemble à ça pour euh, lire l'organisation d'une société sur son territoire. Donc, euh, elles sont toutes classées, euh, chacune, dans le fond, selon chacune des sociétés, elles sont classées par les mêmes thèmes, c'est toujours les mêmes thèmes qui vont revenir, donc territoire, population, personnages marquants, etc. Et donc, en cliquant, c'est là que va s'ouvrir, dans le fond, un petit euh, onglet où est-ce qu'il y aura une, deux, trois fiches associées au thème. Donc, il y a toujours aussi un, un carrousel d'images, euh, qui Selon euh, la thématique là, qui a été euh, choisie et le texte qui suit, euh, qui suit les images. Donc, ça, c'est pour la compétence 1. La compétence 2, ce qui est vraiment intéressant, euh, c'est que les, dans le fond, on peut superposer. Je vais vous montrer dans la prochaine diapositive, c'est un petit peu plus clair. Euh, on peut superposer, dans le fond, dans les thèmes, dans le menu de gauche va apparaître les deux sociétés, donc, qui sont euh, soit comparées. Dans le changement, donc, c'est des sociétés qui ne sont pas à la même époque. Donc, si, là, j'ai mis la carte euh, des Canada vers 1820. Mais si j'avais cliqué sur le territoire de 1905, euh, là, j'aurais pu voir comment l'évolution, en fait, du territoire, et ce, vraiment rapidement. Donc, c'est une manière là, de naviguer, je pense, qui est euh, vraiment appréciée là, des enseignants. Donc, ça, c'était pour la compétence 2 et c'est la même chose pour la compétence 3. Donc, deux sociétés à la même époque, mais à deux endroits différents. Donc, là, j'ai mis en exemple le Québec vers 1980 et l'Afrique du Sud vers 1980. Donc, c'est également possible d'ouvrir le menu avec les thématiques pour aller rapidement voir, là, par exemple, la population du Québec versus la population de l'Afrique du Sud. Donc, je pense que la navigation, là, elle se fait aisément là, pour interpréter le changement et s'ouvrir à la diversité. Autre petite nouveauté, euh, on a décidé avant, nos personnages avaient seulement un tronc et une tête. Donc, on a décidé là, de leur donner un corps en entier. Et donc, ces personnages-là, vous pouvez les utiliser. On les retrouve souvent euh, au complet, dans le fond, euh, à la fin des fiches euh, de, de texte, en fond, à la fin euh, du texte, vous allez voir le personnage en bas à gauche de plein pied. Donc, euh, je ne sais pas si vous les appréciez, donc notre coureur des bois, notre euh, seigneur français euh, et notre iroquoienne, donc euh, ne, ne vous gênez surtout pas à les utiliser. Donc, Véronique, tu apprécies. Merci de ta participation. Je me sens moins seule quand vous interagissez. Euh, ces personnages-là, on les a vraiment construits avec une rigueur historique. C'est vraiment important pour nous que ce soit le plus fidèle possible. Euh, puis là, on, a, bon, on est en train de réfléchir à comment on pourrait... Euh, vulgariser cette recherche-là pour que vous puissiez l'utiliser peut-être même en classe. Donc, je vous ai fait non, un petit exemple ici, euh, juste pour vous montrer, là, on a réfléchi à ce qu'on met ou pas une ceinture fléchée au coureur des bois. Donc, euh, là, on a mis une petite explication là pour dire, en fait, que c'était difficile de vraiment retracer tracer la provenance exacte de la ceinture fléchée mais que euh, plusieurs sources, quand même, mentionnaient euh, qu'elle était présente. Donc, euh, c'est pour ça que finalement, on a fait le choix euh, d'ajouter la, la ceinture fléchée là, à notre coureur des bois. Donc, ce ça, ça sera des petites fiches peut-être descriptives qui pointeraient euh, un élément peut-être ou deux vestimentaires sur lequel peut-être on a fait un petit peu plus de recherche ou qu'il y a de la nuance à amener. Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utiliseriez en classe. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez euh, intéressant? Oui? Merci, Rachel. Donc, euh, nos... Euh, oui, pertinent. Bon, bien, c'est sûr que si on a votre avis puis vous me dites, ah oui, avec la TBI, vous pourriez le, le montrer ou euh, pour essayer de faire un dans un fichier notebook, quelque chose. Super. Donc, nos, nos 15 personnages, l'ont ont été refaits. Euh, donc, encore une fois, n'hésitez pas à les utiliser. Puis, euh, prochainement, on les ajoutera, là, dans la... dans l'option images, du site euh, Société et Territoire. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, créé votre compte, si vous l'avez déjà activé. Il y a comme deux processus. Si vous aviez déjà un compte et que vous aviez aussi déjà accès au corrigé, euh, on vous a envoyé un courriel automatiquement euh, en vous donnant un mot de passe temporaire. Si vous n'aviez pas de compte enseignant, à ce moment-là, la connexion euh, est très simple. Euh, donc, vous allez simplement vous inscrire, mais avec votre, commission, avec, avec votre courriel de commission scolaire ou d'institution. Et ensuite, vous allez devoir répondre au courriel qu'on va vous envoyer. Donc, Justin me demande, ah, s'il a créé un compte avec Campus Récit, euh, malheureusement, pour l'instant, Campus, c'est dans Moodle et donc, ça ne parle pas là, avec nos sites. Donc, mais c'est possible. Dans le fond, votre, actuellement, votre nom d'utilisateur dans Campus, c'est votre courriel. Vous pourriez remettre, bon, un mot de passe, mais il faut vraiment se créer un nouveau compte là, à partir, soit de restitus.qc.ca ou vous pouvez y aller directement par euh, primaire.restitus.qc.ca barre oblique, inscription, ou si vous trouvez euh, inscription. Les autres, est-ce que vous aviez déjà un compte enseignant? Est-ce que, est, est -ce que cette étape-là était réglée? Stéphanie, Véronique, ça fonctionne. Euh, Rachel, euh, on a, oh, là le temps passe si vite, il me, on l'a envoyé euh, il y a deux vendredis, le courriel. Si tu ne l'as pas vu, dans le fond, peut-être juste essayer de t'inscrire avec ton courriel de commission scolaire, ah, 1er novembre, merci Steve. Donc, si tu essayes de t'inscrire, dans le fond, euh, avec ton courriel de commission scolaire, ça va te le dire si, euh, si, dans le fond, il y avait déjà un compte associé à ton courriel ou pas. Puis, à ce moment-là, euh, on pourrait régler ça si jamais euh, ça ne fonctionne pas. Presque pourrais se donner un temps, j'ai presque fini la présentation, dans une quinzaine de minutes. Je pourrais se donner un temps pour valider là, que tout le monde, son compte, son compte euh, fonctionne à la fin. Donc, peut-être peut la partie euh, la plus importante là, du site primaire, euh, dans le fond, c'est la section activités, la section justement parce que votre compte euh, est important là, pour avoir accès au corrigé. Donc, euh, c'est dans la section activités. On a plusieurs activités donc, qui sont classées, soit vous pouvez les classer pour toutes les voir, donc toutes les activités. Je vais reprendre mon pointeur. Là, vous pouvez sélectionner direct, directement les activités du deuxième cycle, si c'est ça qui vous intéresse. Il y a aussi une section pour le troisième cycle et les autres ressources. Donc, dans les autres ressources, on va retrouver, euh, par exemple, les naperons pédagogiques, les naprons de synthèse. Et c'est aussi là qu'on va retrouver euh, toutes les fiches de société et territoire, mais en version Word. Pour, euh, pour que ça fonctionne, entre autres, par exemple, avec euh, WordQ ou euh, Lexibar. Donc, pour ceux euh, que ça intéresse, ce sera dans la section Autres ressources. Donc, une fois que vous êtes connecté, euh, lorsque vous cliquez, là, soit sur euh, le bleu pour voir euh, les documents pour les élèves, ou le bouton rouge, donc Accéder au Corrigé, pour avoir accès aux pistes de solutions. Dans chaque fiche d'activité, bon, il y a un titre, et on précise également la société qui va être étudiée, une courte description, on indique la compétence qui est visée dans la tâche et ici on écrit dans le fond si c'est une activité ou si c'est une situation d'apprentissage, donc le nombre d'heures souvent là, va jouer dépendamment du type d'activité. Donc, quelques exemples. Je ne sais pas si vous connaissez déjà les activités de société territoire. Donc, je vous les résume rapidement peut-être. Donc, pour la quatrième année, on a une belle tâche sur le concept de colonie. Donc, on demande pourquoi la France, une petite coquille, pourquoi la France a-t-elle créé la colonie de la Nouvelle-France? Donc, on a une petite amorce sur la colonisation sur Mars. Donc, est-ce qu'on peut faire des liens avec les deux types de colonisation, un peu là, pour construire peu à peu ce concept-là avec nos élèves. L'étape de la réalisation, donc c'est d'aller vraiment bien définir chacune des caractéristiques principales du concept de colonie euh, et surtout euh, mieux comprendre, bon, qu'est-ce que la métropole, euh, l'économie de cette époque-là, euh, le territoire, la population. Et les élèves vont venir répondre dans le fond à chacune de ces questions-là grâce aux fiches de Société et Territoire. Donc, on a ciblé certaines fiches qui répondent directement là, aux questions qu'on pose aux élèves sont liés, dans ce cas-là, et euh, au concept de colonie. Donc, ensuite, on propose une activité avec le TNI. Donc, euh, il y a deux formats disponibles, donc soit le format Notebook ou le format Active Inspire. Donc, dans ce cas-ci, euh, le fichier Notebook, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire, en fait, de bouger là, euh, ici les petits euh, pictogrammes afin de refaire la séquence du commerce des fourrures et euh, de préciser aussi le rôle de chacun des acteurs. Donc, euh, par exemple, en cliquant là, sur le castor dans Notebook ou dans Active Inspire, on pourrait venir là, mieux définir, euh, dans le fond, quel est le rôle du castor dans le chemin là, euh, de la, pour la, la colonie. Et l'intégration, dans ce cas-ci, c'est une petite euh, analyse euh, d'une image là, euh, près d'un poste de traite. Donc, euh, on veut que les élèves là, puissent, euh, soit avec Tingling, par exemple, qui est une application pour euh, créer de l'interactivité sur une image, vont venir euh, mettre des points pour voir s'ils ont bien compris le, le concept de colonie, la relation entre, par exemple, le coureur des bois euh, et euh, les colons français, etc. le bon, bien sûr, vous auriez accès euh, au corrigé en étant connecté sur le site Société et Territoire. Donc là, on, on refait le chemin du castor jusqu'au chapeau en France. Est-ce que vous avez des questions sur cette première page de quatrième année? Ça va? Donc, euh, tout à l'heure, je vous parlais là, des euh, naprons pédagogiques. Donc, euh, j'ai mis euh, deux exemples ici. Euh, Lorsqu'on parle, par exemple, bon, euh, de l'AC1, le nappron pédagogique, ce serait celui-ci. Donc, ce serait celui donc euh, le Québec vers 1905. Donc, ce serait vraiment de venir établir pour cette société-là, bon, à quelle époque euh, vit-elle? Bon, le dans -Côté ce que tu en 1905. Euh, qui, Est-ce qu'il y a des personnages marquants? Euh, donc, c'est quoi, comment on décrit euh, l'économie à cette époque-là? Donc, et au centre, on aurait les atouts et les contraintes. Ensuite, on a aussi des, euh, des napprons vraiment pour venir... Euh, soit interpréter le changement ou pour la diversité, parce que si je vous ai mis euh, un exemple pour interpréter le changement, donc on est vraiment allé chercher les aspects importants selon les sociétés. Euh, je pense à, à l'Afrique du Sud en 1980, là, ce serait plus, euh, par exemple, la politique qui ressortirait. Dans, pour 1820 et 1905, c'est vraiment le territoire et l'économie et la population, là, c'est vraiment les trois aspects qui sont importants à comparer. Donc, euh, les élèves pourraient venir écrire le, la, une petite courte description euh, ou les points importants par rapport au territoire de 1820 d'un côté et même chose pour ce, la société de 1905. Et au centre, c'est de, une fois qu'on on a vu comment c'était en 1820, comment c'était en 1905, ce qu'on est capable de dégager les changements? Donc, on viendrait les écrire au centre. Et finalement, euh, pour aller encore plus loin, euh, c'est la possibilité d'aller définir les causes et les conséquences des changements. Voilà. Donc, cinquième année, on a euh, une tâche sur le concept de l'industrialisation. Donc, euh, bon, comment l'industrialisation transforme t elle le territoire et le travail. On a une petite amorce, euh, encore une fois, qui fait euh, un lien avec euh, le présent. Donc, euh, une usine automobile. Dans la phase de réalisation, on présente, euh, un, encore une fois, le concept et ses caractéristiques là, de manière simplifiée là, pour, que, pour que les élèves bon, comprennent rapidement. Donc, dans ce cas-ci, on a identifié trois caractéristiques. La main d'œuvre, les usines et le transport. Et, encore une fois, c'est vraiment euh, ces caractéristiques-là qu'on va aller euh, on va vraiment vouloir enrichir à l'aide des fiches de société et Territoires. Dans ce cas-ci, on va amener les élèves à encore là, faire une petite analyse de documents iconographiques. Donc bon, par exemple, c'est une image qui est assez connue, donc qui montre vraiment la différence avant et après l'industrialisation. Hein. Donc, euh, qui montre autant la mécanisation que euh, le, non, la, la production qui augmente. Et si je continue, donc, on peut, dans le « Corriger », retrouver là, plusieurs pistes de solutions. Et encore une fois, il y a un fichier « Notebook » ou Active Inspire, qui est disponible pour venir modéliser peut-être à l'avant euh, la première ou euh, une ou deux euh, analyses iconographiques. Donc, euh, dans ce fichier-ci, on, euh, on pourrait, avec les élèves, essayer d'aller identifier sur les images les concepts, donc, euh, le concept d'industrialisation, mais surtout chacune des caractéristiques, donc soit la main dœuvre le transport et les usines. Est-ce qu'on est capable de les repérer sur les images? Et on pourrait aussi ajouter, donc, euh, les questions qu'on pose lorsqu'on fait de l'analyse documentaire, donc le 3QPOC, donc qui, quand, quoi, comment, pourquoi, où et comment. Donc ça, c'est le fichier Notebook qui est disponible. Et en sixième année, donc là je vous présente quelques tâches en rafale, celle de sixième année porte sur le concept de démocratie, euh, donc euh, qui pose la question « Est-ce que tous les humains naissent libres et égaux? Euh, » Donc on part euh, avec cette question-là et avec euh, cette petite image. Donc euh, c'est notre amorce. Ensuite, encore une fois, on donne un, un pour euh, réseau conceptuel aux élèves, donc euh, trois attributs pour la démocratie. Donc, euh, on a mis représentants élus, liberté et égalité pour euh, comprendre le concept de démocratie. Les élèves vont pouvoir enrichir leur compréhension des trois attributs avec les fiches de société et territoire. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment là pour aller, comme je vous le montrais tout à l'heure, euh, lorsqu'on est sur le site de société et territoire, aller dans la compétence 3, donc euh, s'ouvrir à la diversité et on peut facilement le bouger d'une société à l'autre euh, en regardant les mêmes thèmes. Donc, ça, c'est toujours dans la phase de réalisation. On utilise des fiches de son, on utilise des fiches de société et territoire. Et finalement, dans la phase d'intégration, euh, on a encore une fois fait un, un fichier TNI pour venir nuancer euh, le concept de démocratie chez les élèves. Et là, on est en sixième année, là, donc, euh, les faire aussi travailler avec euh, quelques documents. Euh, une progression là, vers euh, ce qui se fait euh, fréquemment au secondaire. Donc, euh, on a choisi trois documents, là, donc euh, une image avec un petit texte euh, à Narco Panda, un graphique de plus, euh, dans le fond, de l'élection de, de, de, de 2014, et aussi euh, le salaire annuel moyen, donc euh, des hommes et des femmes. Et donc, euh, encore là, le fichier TMI est disponible sur le site, donc quand vous allez chercher l'activité. Donc là, je pense que j'ai présenté là, une activité pour chacun des cycles du primaire. Je voulais comme juste vous les présenter rapidement. Je ne sais pas si vous les connaissiez déjà. Euh, je voulais également vous dire que chacune des activités sont disponibles en format Google Documents. Donc, elles sont disponibles en lecture seule parce que, bon, on veut les, les mettre dans le fond dans un format pour pas qu'elles qu changent tout le temps. Sauf que vous pourriez, si vous voulez modifier, euh, je sais pas moi, un document, vous voulez modifier une étape, ajouter une consigne, peu importe, vous pouvez donc en faire une copie dans votre Google Drive et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir les modifier. C'est aussi possible de les imprimer. Ou vous pouvez faire, donc euh, ici, là, il y a là, un bouton euh, « Fichier ». Donc, en cliquant sur « Fichier télécharger au format », vous pouvez par la suite les télécharger soit en PDF ou encore en Word. Si vous êtes plus à l'aise en Word, vous pouvez dans le fond cliquer sur le lien vers le format Google Documents et par la suite, « Fichier télécharger au format Word ». Puis comme ça, vous allez euh, pouvoir les modifier comme vous voulez. Donc, euh, Google Docs, ça, c'est bien. <rire> Super. Moi, j'adore travailler en collaboration dans Google Docs. Donc, euh, je suis contente que tu sois contente, Rachel. Ah oui, ça, je le mentionnais tout à l'heure. Peut-être vous redire, c'est où. Donc, lorsqu'on est sur primaire qu'on clique sur «activité » et qu'on va dans «autres ressources ». C'est vraiment, c'est à cet endroit-là que vous allez retrouver les fiches de sociétés et territoires en Word pour la combinaison avec WordQ ou Lexbar. Et euh, c'est aussi à cet endroit-là que vous allez retrouver euh, les schémas de synthèse, donc les maperons. Donc, euh, autant pour la compétence 1 que la 2 que la 3 et on le fait là, pour euh, chacune des sociétés. Donc, bon, peut-être avant d'annoncer le prochain webinaire, euh, je vous demanderais quand même, est-ce que vous avez des impressions? Est-ce que, euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez des commentaires, des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro, à écrire votre question dans le clavardage. Merci Caroline. Hum. Oui, J'espère que les enseignants vont également apprécier cette nouveauté. Ah, peut-être dire aussi, j'avais pas mis de diapositive euh, sur ce sujet-là, mais euh, donc sont aussi. Euh, assez responsive. Donc, euh, les sites Internet, ça se consulte très bien, là, sur appareil mobile ou sur tablette. Euh, le menu est légèrement différent, mais euh, dans le fond, il est, euh, comme toutes les versions mobiles, là, souvent avec euh, trois bords ou communément appelé le menu hamburger. Donc, euh, vous pouvez toujours euh, aller voir aussi, là, les versions sur tablette ou sur euh, mobile. Donc, euh, c'est possible de naviguer de cette façon-là aussi. Donc, faites-vous dire qu'il y aura un, un prochain webinaire, euh, donc le 5 décembre 2019. Euh, donc, on sera au congrès, euh, oui, il y en aura un demain, juste pour euh, le secondaire. Donc, là, je vais présenter demain euh, documents.resitus.qc.ca, donc euh, le site plus euh, sur les dossiers documentaires pour les enseignants en secondaires. Si, euh, selon euh, si vous pouvez demain ce sera à 15h30. Sinon, le 5 décembre, euh, Steve Kérion, donc, euh, surtout débutera l'atelier sur le croquinot en univers social. Donc, on va être euh, web diffusé. Euh, on, ce sera euh, lors du congrès de la Donc, il y aura des gens en présence, mais si jamais ne pas être là en présence. On s'est dit que ça pourrait être intéressant là, de le web diffuser. Donc, ça, ce sera le 5 décembre en après-midi. Si vous avez des questions, j'ai mis mon courriel. Sinon, Gislain a très bien réagi tantôt quand ça ne fonctionnait pas pour le lien du VIA. Il a écrit tout de suite à info à Sinon, vous pouvez m'écrire directement à maude Trédignon-la-Bonté. À commercial Restus. .qc et euh